Alors les c'est aujourd'hui on va parler de The Promised Neverland. Je t'avoue que c'était pas du tout cette vidéo qui était prévue à la base, mais je sais pas, j'avais envie de parler d'Anime. Du coup c'est parti pour le react sur The Promised Neverland. Let's go Cette vidéo est un réacte, c'est-à-dire que je la fais juste après avoir vu l'épisode. C'est un concept où je peux réagir à un anime, à un clip, à un tweet ou à un commentaire YouTube. Dans le cas d'une présentation d'anime comme je suis en train de le faire ici, en gros je vais devoir présenter l'anime en quelques points. Le résumé, le scénario, les émotions ressenties pendant le visionnage, les personnages, les OST, les combats quand il y en a, c'est pas le cas ici, et euh, l'animation. Bon, j'arrête de blablater, de quoi parle ce premier épisode c'est plus ou moins un épisode d'exposition, on en parle des personnages principaux, Emma, Norman et Ray, ainsi que de maman. Ils vivent avec d'autres enfants dans l'orphelinat Gracefield House. Emma, Norman et Ray sont les enfants les plus talentueux et intelligents de cet orphelinat. Et ce sont aussi les plus vieux. Bon, là ils jouent au loup, là il y a un des enfants de l'orphelinat qui s'en va. Sauf qu'elle a oublié son doudou. Du coup, Emma et Norman vont lui rendre son doudou, sauf que... Attends, quoi Le scénario, je... C'est trop bien, ça change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir dans les autres shonen. Et le fait que ce soit des enfants qui vivent tout ça, bah c'est assez déstabilisant. Au final tout est très bien amené et au début on s'attend pas du tout à voir ça. Ça passe très vite de très enfantin à seinen. Devant l'épisode, j'ai eu peur. La dernière partie m'a vraiment mis des claques. Juste le fait de voir des enfants avoir ce genre d'expression et se retrouver devant des créatures pareilles c'est glaçant. Les personnages sont très, très, très, très, très, très clichés. Je pense que ça va se nuancer au fur et à mesure de l'anime. Mais, je veux dire, Emma me rappelle beaucoup Gone, Ray, on dirait un peu un, un Sasuke, et Norman, euh, je trouve maman tellement bien gérée. Juste le fait que même en connaissant un peu l'histoire, j'ai réussi à la trouver rassurante et attendrissante. j'ai envie de dire GG Cloverworks. J'ai pas trop aimé l'opening, par contre l'ending est cool, et les OST ont l'air complètement folles. En fait, elles sont discrètes, il n'y en a aucune qui est euh, vraiment mémorable pour le moment. Mais je pense que dans la suite de l'animé, ça va être euh, très bien. Et euh, les bruitages, bah, ce sont des bruitages. Pour finir, l'animation est ultra cool. Les plans sont très méthodiques et euh, très bien choisis aussi. J'aime bien le design des personnages, c'est enfantin. Et euh, ces machins là sont horribles. Les décors sont nickels, la fluidité est fluide. Et c'est tout. C'est un anime que je vais carrément suivre cette saison. Et ce sera pas le seul, parce qu'il y a aussi Boogie Pop, qui est beaucoup trop cool. Dororo, que j'ai pas encore découvert, et, et évidemment Maltaïko 100. Le reste, ce sera un peu du bonus, on verra bien. Je pense que le meilleur anime, ce sera euh, Boogie Pop. Bref, like, partage, abonne-toi, et sur ce, ciao